Application pour apprendre une langue, pour apprendre n'importe quelle langue et pourquoi vous ne devriez utiliser aucune autre application que ces cinq là C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez découvrir pourquoi c'est important de vous euh, de vous limiter à ces cinq applications et euh, surtout pourquoi vous devriez les utiliser dès maintenant, euh, dès, euh, dès tout de suite, juste après cette vidéo. Et euh, je vais vous raconter tout ça juste après le jingle Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que je vous ai fait une vidéo. J'ai passé un peu l'été plus tranquille et euh, donc on démarre tout de suite avec ces cinq applications. Et pourquoi je vous en donne, euh, je ne vous en donne que 5 parce que en fait ces cinq applications vous allez pouvoir les mettre dans votre routine de langue euh, au quotidien, tous les jours, là maintenant tout de suite, pour pouvoir progresser parce qu'elles sont toutes complémentaires les unes avec les autres. Je vais plutôt vous donner en fait c'est un plan d'action, plutôt que de vous donner tout un listing euh, de euh, d'applications ou de ressources, parce qu'en fait ça c'est euh, ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Plus vous avez de ressources, et plus vous êtes perdu, et ça, ça ne vous aide pas à progresser dans la langue, parce que euh, je vois toujours euh, plein de vidéos, où on vous donne 10 applications, 50 applications, alors c'est très bien en termes de référencement sur YouTube, c'est top parce que c'est exactement ce que vous recherchez, mais euh, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de vous aider et d'avoir une routine de langue qui soit efficace pour avoir vos résultats. Donc encore une fois c'est du pratique, du pragmatique et du concret. Et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, à la chaîne Marathon des Langues en cliquant sur la petite cloche juste en dessous pour recevoir toutes les vidéos en avant première et pour m'aider à être plus visible et aider encore plus de personne. Donc si vous êtes ok, on démarre avec la première application que je recommande tout le temps, euh, c'est Lingua. Je vous en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous me suivez sur les réseaux ou que vous soyez un élève ou peu importe, Lingua, c'est pour moi la meilleure application de langue pour euh, mémoriser du vocabulaire, pour retenir du vocabulaire pour euh, des raisons euh, très très simples. C'est-à-dire que déjà, MosaLingua fonctionne sur le système de la répétition espacée, sur la courbe de l'oubli et euh, sur la méthode euh, 2080, la loi de Pareto. Comme ça, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Je parle euh, en détail de toutes ces, euh, de tous ces principes. Mais ce sont les principes les plus efficaces pour mémoriser une information et donc forcément pour mémoriser du vocabulaire. Et elle est vraiment, euh, en plus, euh, rapport qualité prix, c'est pour moi la meilleure application elle est très efficace, je l'utilise moi-même euh, tous les jours, dès que j'apprends une nouvelle langue c'est le premier outil que je prends euh, et en plus l'application est toujours en développement, là aujourd'hui euh, jusque là vous avez, euh, vous aviez des, donc, des, des, des mots à mémoriser, là maintenant vous avez des dialogues, vous avez une fonction euh, main libre, bon voilà, je, je rentre pas dans le détail de l'application, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est vraiment une application que je vous recommande absolument dès que vous démarrez la d'une langue à avoir toujours dans votre poche. Voilà, ça c'est pour retenir le vocabulaire. La deuxième application, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est Tandem. Tandem, c'est une application pour euh, échanger avec des euh, partenaires de langue, pour trouver des partenaires de langue. Pour chatter, euh, chatter donc écrire à l'écrit, écrire à l'écrit évidemment euh, avec des partenaires de langue et donc ça vous permet de vous euh, infuser, de vous mettre dans le monde réel, de parler avec des vraies personnes, donc vraiment voir l'objectif de ce que vous êtes en train de faire et pas apprendre par cœur un livre de grammaire sans personne en face. Et surtout, euh, l'option qui est vraiment géniale sur cette application en plus, c'est de le fait que vous puissiez envoyer des messages vocaux euh, à des euh, partenaires, c'est-à-dire que vous pouvez débloquer votre oral progressivement sans avoir quelqu'un en face, ça permet de ne pas bloquer si vous êtes stressé sur cette étape, mais le faire de manière asynchrone, donc en décalé avec la personne, donc ça c'est vraiment je vous le recommande sincèrement vous prenez quelques minutes tous les jours et je peux vous dire que ça va vraiment vous aider Troisième application que je vous recommande, là, on va plutôt se focaliser sur la compréhension orale, comment euh, vous émerger dans la langue. Euh, et pour ça, moi, j'aime beaucoup utiliser l'application Tune. In radio qui est une application de radio locale en fait vous pouvez retrouver des radios de partout dans le monde euh, avec des podcasts différentes thématiques de l'actualité etc ça vous permet d'avoir euh, un fond euh, dans la langue au quotidien toujours je j'arrête pas de vous le répéter je vous dis tous les jours quotidien mais ça c'est vraiment euh, quelque chose qui est très important dans votre apprentissage euh, que vous soyez en train de conduire que vous soyez au sport que vous soyez en train de faire un gâteau de cuisiner de faire votre ménage voilà toutes ces activités euh, donnez-leur un peu de peps et ajoutez des podcasts en fond pour habituer votre oreille et ce même si vous avez l'impression que c'est inutile parce que vous ne voyez pas des résultats immédiats et ça c'est tout à fait normal mais il y a tout un travail qui se passe dans un travail de fond qui fait que votre oreille s'habitue donc vraiment faites-le je vous conseille fortement la quatrième application et eh bien c'est roulement de tambour c'est Netflix, je sais que celle-ci va vous plaire et ça va peut-être vous étonner que je vous en parle en forme de d'application mais euh, c'est vraiment hyper important de l'avoir sur votre téléphone euh, et d'écouter un petit euh, créneau. Euh, si vous avez par exemple un créneau pendant votre lunch euh, le midi, avant de reprendre le boulot, vous avez 10 minutes, Et eh bien au lieu euh, d'attendre de, de, l'heure, eh bien dégainez votre téléphone, euh, sortez euh, votre téléphone et mettez Netflix pendant 10 minutes. Je sais que c'est frustrant euh, pour ceux qui adorent les, euh, les, les, les, les, les séries. Mais ce qui est important, ici c'est votre anglais ou votre espagnol ou une autre langue. Euh, ce n'est pas euh, regarder l'épisode en entier, mais vous prenez 10 minutes, vous mettez les sous-titres en VO dans la langue que vous apprenez et là ça vous permet d'avoir un petit moment de détendre, de, de voir du vocabulaire d'améliorer votre compréhension orale euh, voilà pour Netflix euh, la cinquième application, là on va se concentrer plutôt sur la lecture sur la lecture, et eh bien je vous conseille tout simplement d'avoir une application d'actualité euh, par exemple en anglais ce sera la BBC ou CNN ou euh, si c'est en espagnol euh, ça sera euh, El País, El Mundo celle que vous voulez, mais ça vous permettra d'avoir toujours l'actualité si vous lisez l'actualité évidemment. Ne vous forcez pas à le faire si ce n'est pas quelque chose que vous ne faites pas déjà en français. Euh, je sais que moi je ne le fais pas en français déjà, donc c'est pas quelque, so quelque chose que je vais faire, mais je vais plutôt prendre euh, une application euh, avec des sujets qui m'intéressent euh, et c'est ce que je vais faire. Et comme ça, de la même manière, dès que j'ai quelques minutes, et eh bien au lieu d'attendre, et eh bien je vais optimiser mon temps et euh, lire euh, sur ce sujet ou sur l'actualité si vous le faites déjà. Donc c'était le plan d'action que je voulais partager avec vous et je vous rappelle que euh, vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage d'une langue, de n'importe quelle langue. Euh, Laissez-moi juste votre adresse email que je puisse vous envoyer tout ça. Euh, vous allez voir, ça va euh, dépoter, ça va vous aider à bien démarrer, à savoir combien, euh, comment bien redémarrer. Et euh, dites-moi en commentaire surtout si vous êtes prêt à mettre en place cette nouvelle routine. Ne pas euh, vous laisser happer par tous les objets brillants, par tout, tout ce qu'on peut vous donner à droite et à gauche et vous perdre dans votre apprentissage. Mais focalisez-vous, soyez euh, focus, euh, trouvez euh, vos priorités, mettez ça en place. Et je peux vous dire que si vous faites ça tous les jours, eh bien vous aurez des résultats assurés. Je n'en ai aucun doute. Je vous lance d'ailleurs euh, les paris là dans les commentaires. Dites-moi euh, là d'ici euh, 7 jours, 30 jours quand vous aurez mis tout ça en place. Dites-moi si vous avez des résultats. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre vos commentaires juste en dessous. Ça me permettra de remonter dans YouTube et euh, d'aider encore plus de personnes. Et, euh, et à la partager, bien sûr, si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un. Euh, moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une euh, belle journée, belle soirée. Peu importe, on se retrouve euh, très bientôt. Ciao